Bonjour! Euh... Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, ça parle un peu de tout et de, de, de tout. Euh... Ici, je suis dans la playlist euh... Les histoires de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Donc, ça se rapporte à tout ce qui est paranormal, tout ce qui s'est passé dans ma vie, des témoignages que je rapporte notamment en lien avec la santé mentale aussi parce que j'ai un lien avec la santé mentale aussi euh, et j'essaye de démystifier le mystique qu'il y a dans ma vie euh, tout en sachant qu'aujourd'hui je me présente en tant que médium spirit euh, parce que les anges font partie intégrante de ma vie, Dieu fait partie intégrante de ma vie et euh, je les entends au quotidien, ils m'aident au quotidien, je les écoute au quotidien et ils m'écoutent au quotidien. Voilà voilà, donc si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'ai d'autres euh, playlists aussi, notamment sur les lectures que je fais, euh, je fais énormément de recherches euh, dans les lectures, euh, notamment pour mes ressources et pour, pour, pour démystifier le mystique encore une fois. Euh, donc vous pouvez trouver toutes ces playlists là dans, dans ma chaîne Il euh, y a énormément de livres déjà Je pense qu'il y en a une quinzaine euh, Et j'essaye de prendre l'habitude De chaque fois tirer un extrait euh, de ce qui m'est révélé Voilà, voilà Il y a d'autres playlists aussi Si vous voulez regarder Soins naturels euh, C'est tous les soins naturels que j'utilise pour... Euh, pour moi même et que je valide moi même euh, donc c'est 100% naturel il n'y a pas de chimique là dedans euh, si vous êtes intéressé abonnez vous c'est gratuit c'est du tout fait pour vous euh, Donc voilà si vous êtes intéressé par tout ça je vous invite à vous abonner aujourd'hui euh, on est en 2008 et en 2008 je traverse les frontières euh, du paranormal et il neige. Euh, il y a de la neige dehors. Et puis j'entends un esprit qui me demande de sortir. Donc j'étais pas habillée, j'étais en chemise de nuit, j'étais à pieds nus. Et euh, je sors de chez moi à pieds nus et en chemise de nuit. Il y avait du soleil, euh, ça, il faisait plein soleil, mais il y avait au moins 20 cm de neige. Et je marche à pieds nus dans la neige, ne sachant pas ce que je fais, ne sachant pas comment je peux... Peut réagir autrement, euh, et euh, je marche jusque dans le fond du jardin, et dans le fond du jardin, je vois deux êtres de lumière me demander d'arrêter de marcher, donc je m'arrête, et ils me disent, on va te faire monter, et donc euh, je me pose la question, comment comment ils vont te faire monter, euh, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils me fassent monter, etc., et donc, je commence à tendre les bras sur les côtés. Et là, je sens deux mains attrapées au bout des poignets. Et je me sens levée au-dessus du sol, au moins à 10 cm du sol. Je me sens levée. Je commence à prendre peur et je me sens tomber sur le sol. Mon appui entre les pieds et le sol touche net d'un coup. Euh, je commence à prendre peur, je commence à me poser des questions, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas qui sont ces êtres de lumière, euh, je perds un peu la tête, euh, je perds un peu pied aussi, c'est le cas de le dire, et donc je rentre chez moi. Je suis dans ma chambre, dans ma chambre, mes rideaux sont ouverts, et euh, j'essaye de m'occuper l'esprit, euh, j'essaye de lire la Bible que le prêtre euh, m'a offert, et euh, je, bref, j'essaye de m'occuper. Je me pose des questions, je suis inquiète sur ma santé physique, etc. Donc je regarde dans mes médicaments ce que j'ai pour me soigner, etc. etc., etc. Et puis j'entends toki à ma fenêtre. Euh, je regarde à ma fenêtre et là je vois euh, des esprits lumineux en train de voler en face de ma fenêtre. Il euh, y avait des esprits translucides et des esprits plus, des esprits plus, plus nuageux, comme ça. Euh, et je les vois, ils sont tout joyeux, tout contents, etc. Et ils me disent « Laura, sors, sors, sors, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, c'est chouette, il y a de la neige, sors, sors, sors. » Et je regarde ces esprits, je repense au fait que je sois sortie dans la neige à pieds nus et en chemise de nuit, tout en sachant que j'étais en train de m'inquiéter pour ma santé, en me disant, attention, je n'ai pas attrapé un rhume. Et, euh, et, et je prends peur, je prends peur, je prends peur, je me laisse paralyser par la peur, et j'essaye de ne pas faire attention. Donc, je ferme mes rideaux. Et il était, était quand même, on, on était quand même dans l'après-midi, et là, euh, je me dis, ok, je vais faire une sieste. Et je me couche dans mon lit. Euh, en me couchant dans mon lit euh, tout avait l'air normal jusqu'au moment où j'entends ma voix résonner dans le ciel euh, je me souviens plus de ce que je disais euh, mais ma voix commençait à résonner dans le ciel euh, et en entendant ma voix résonner dans le ciel j'entends les voisins en train de, en train de, de, de, de travailler dans leur jardin euh, et j'entends la voix des voisins me dire « reste couché, on va s'occuper de toi euh, ». Et moi je ne sais pas trop où me mettre, je ne sais pas trop où me placer, je ne sais pas trop comment faire, euh, comment est-ce qu'ils allaient s'occuper de moi à distance, euh, je me posais énormément de questions. Quoi qu'il en soit, je reste couché dans mon lit, euh, les, les esprits qui avaient à ma fenêtre, je ne les entends plus, mais ma voix résonne toujours dans le ciel. Euh, et j'entends toujours les voisins travailler dans le jardin euh, j'essaye de calmer mes esprits j'essaye de pas trop me laisser prendre par la peur je, je garde un esprit lucide euh, j'analyse tout, euh, j'observe tout euh, et là euh, j'entends un autre esprit dans la maison aussi un esprit de lumière qui me dit Laura réveille toi et donc là je me réveille, je sors de mon lit je vais dans la cuisine et dans la cuisine je vois toutes sortes de petits nuages euh, étalés un peu dans le couloir et un peu euh, dans la cuisine. Je me demande ce que c'est, euh, je me dis tiens, c'est bizarre. Euh, et j'entends l'esprit me dire Dieu va arriver, attends-le. La peur commence à me monter, je sais pas comment réagir, je sais pas comment faire. Euh, je ne sais pas comment attendre et euh, petit à petit ces nuages vont disparaître. Et puis je me rends compte que ça fait quand même quelques jours que j'ai plus mangé quelque chose, donc je décide de me faire un œuf sur le plat. Je vois des œufs dans le frigo et je décide de me faire un œuf sur le plat. Quoi qu'il en soit, cet œuf a fini par brûler parce que je n'avais plus la notion du temps, je n'avais plus la notion de l'espace. Euh, et cet œuf se met à brûler. Donc, je jette l'œuf à la poubelle, euh, et j'ai passé le trois quarts du temps dans mon lit pendant huit mois, ne sachant pas comment réagir face à ce que j'entendais, face à ce que je voyais, etc. Euh, et j'ai essayé de me reposer un maximum, et toujours en gardant un esprit analytique, Toujours en gardant une extra lucidité, toujours en gardant, en essayant de garder les pieds sur terre, même si j'étais pas vraiment sur terre à ce moment-là. Euh, et, et puis, ma mère va rentrer du travail. Dans mon lit, avant qu'elle ne rentre, euh, je perçois une boule lumineuse sur ma tête. Et j'entends un esprit me dire la lune va t'aider. Et je vois mon corps bleu euh, comme un espèce de, de... comment dire... Euh, enfin bref je vois mon corps tout bleu avec simplement la, la lune qui prenait toute ma tête et j'entends cet esprit qui me dit la lune va t'aider euh, je commence à paniquer je me dis qu'est ce qui se passe euh, c'est quoi cette histoire avec les planètes etc etc euh, je ne comprends rien euh, et je commence à paniquer et là ma mère rentre et euh, sachant ma mère férue d'astronomie je cours vers elle, je commence à croire qu'on m'a euh, qu qu insufflé euh, un mauvais sort ou un truc comme ça et je cours vers ma mère, je l'attrape aux épaules et je dis maman explique moi « Explique-moi ce que c'est cette histoire avec les planètes. Explique-moi ce que c'est cette histoire avec les planètes. » Et j'insiste tellement fort que ma mère prend peur euh, et va se réfugier dans sa chambre. Je me rends compte que je lui ai fait peur, donc à mon tour, je me réfugie dans ma chambre. Et euh, durant huit mois où je vais rester sans une médication psychiatrique, va se dérouler toutes sortes de phénomènes paranormaux qui aujourd'hui font que je me reconnais en tant que médium spirit. Voilà, je m'arrête ici, merci de m'écouter, merci de me suivre, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres aventures.